Monsieur Alain Jules, vous êtes des socialistes des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Euh, monsieur Jules, euh, quelle analyse portez vous sur ces frappes qui ont été menées ces derniers jours par euh, les Américains euh, contre euh, les positions de l'OIL en Irak, en territoire irakien, plus précisément euh, dans la région d'Erbil, s'il vous plaît. Mais écoutez, euh, sincèrement, euh ce ne sont pas des frappes, on va dire euh, c'est simplement une façon de, de sécuriser euh, ses intérêts, euh, euh, euh, c'est-à-dire les États-Unis. Hein. Ce n'est pas pour sauver euh, l'Irak euh, d'une horde de barbares euh, et autres djihadistes, euh, ou encore des yézidis, n'est-ce pas, euh, qui sont euh, euh, pratiquement chassés euh, de, de leur terre. Donc, les États-Unis sécurisent euh, simplement leur pétrole. Ils sécurisent le Kurdistan euh, irakien simplement parce que c'est eux qui gèrent tout le pétrole qu'il y a dans cette zone-là. Et c'est pour cela que l'avancée de ces gens-là a fait qu'ils réagissent. Alors, quant à savoir pourquoi les États-Unis restent justement dans ce carré du nord euh, irakien, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait les qui, euh, dès le départ, ont financé l'État islamique, c'est-à-dire que ce sont les monarchies du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui sont des alliés des États-Unis. Vous comprenez très bien qu'eux, ils se limitent là parce que apparemment, l'État islamique a désobéi à partir du moment où ils menacent les intérêts de ceux qui les soutiennent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier en Syrie, notamment, les qui financent ces gens-là. Comment se fait-il que ces gens-là puissent avoir des armes plus sophistiquées que d'une part, l'armée irakienne et d'autre part, l'armée syrienne. Donc, on comprend tout de suite hein, pourquoi ils ne veulent pas aller intervenir en Syrie. Parce que euh, finalement, s'ils interviennent en Syrie, ils auront euh, euh, achevé justement euh, leur puissance et, et forcément euh, renforcé le, le, le, le, le pouvoir euh, syrien. Voilà, c'est pour ça que c'est limite au nord, hein, euh, je crois. Et de, ayant en fait, étant bien conscient de, de, de cela, de ce que vous venez de dire, en fait, ce groupe a déplacé, a transféré tout ce qu'il a, en fait, obtenu en termes d'armes, d'hélicoptères, de chars, de munitions, lors de son offensive contre l'Irak, sur le territoire, en fait, syrien, très particulièrement dans la région de M. Euh, Jules, n'est-ce pas parce que euh, ce groupe sait très bien qu'il a la carte blanche euh, pour mener tout ce qu'il souhaite en territoire syrien. Exactement, exactement. C'est-à-dire que euh, je ne peux rien enlever de ce que vous venez de dire. Il s'agit euh, de simplement, n'est-ce pas, de donner, euh, c'est-à-dire les États-Unis donnent leur aval, c'est-à-dire que leur seul souhait c'est de casser la résistance syrienne qui est restée, au contraire, beaucoup beaucoup fort par rapport à, à, à cette coalition, parce qu'il ne faut pas l'oublier, euh, toute cette coalition, les noms que nous avons cités tout à l'heure, lutter contre le gouvernement syrien, c'est-à-dire bien évidemment contre l'Iran euh, ou encore le reste Donc il faut comprendre ça. À partir du moment où ces gens-là, c'est de l'hypocrisie, acceptent que ces gens poursuivent leurs exactions, parce que ces gens qu'on tue aujourd'hui en Irak, c'est de la même façon que ces gens tuent. Alors c'est assez paradoxal que ces gens nous disent qu'ils n'imaginaient un cet instant que ces gens-là pourraient être aussi cruels. Mais ils sont cruels. En Syrie, il y a des exactions tous les jours. Ils n'ont jamais condamné un attentat de ces gens-là. En Syrie, ils n'ont jamais condamné les lapidations, les, les, les, pardon, euh, euh, quand ils égorgent justement, euh, quand ils égorgent des, des, des, des, des, des, des, des militaires syriens, ils n'ont jamais condamné. Alors, est-ce que l'horreur qui se passe en Irak est Pire que l'horreur qui se passe en, en, en Syrie, je ne le pense pas, mais ces gens-là prouvent encore une fois qu'ils sont hypocrites, qu'ils ne réagissent que pour leurs intérêts et que le reste leur importe peu. Donc on est dans un monde qui est tellement cruel et qui finalement ne résiste qu'à l'argent parce qu'il ne s'agit que de l'argent. À partir du moment où ils ont des intérêts quelque part, ils vont, ils vont, ils vont intervenir, où ils n'ont pas d'intérêt et qu'ils détestent, par exemple, la personne, ils vont envoyer les gens les plus vils du monde pour aller faire ces exactions-là. Donc, on comprend très bien pourquoi ils donnent leur feu vert euh, euh, en Syrie, mais pas en Irak. Et je crois que les gens sont suffisamment intelligents, ils ne le pensent pas probablement, pour comprendre enfin que le dossier syrien, ils vont ouvrir les yeux sur le dossier syrien et comprendront que ce qui se passe en Syrie est forcément financé par ces gens-là. Et c'est vraiment triste que, que le monde soit euh, mené de cette façon-là par des soi-disant leaders qui, qui acceptent que des enfants et des femmes meurent simplement parce qu'ils n'aiment pas le pouvoir en place. C'est très grave de l'accepter. de, de voilà. Et puis en, en, en, en Irak, on a bien vu, hein, ils, ils ont procédé par un coup d'État euh, euh, en, en faisant en sorte qu'Al-Maliki quitte le pouvoir parce qu'Al-Maliki c'est aussi un peu la résistance c'est l'homme qui a toujours refusé que des gens passent de, de, par chez lui pour aller attaquer la Syrie donc on comprend très bien ce qui se passe c'est en fait euh, en réalité un petit complot toujours contre la résistance c'est mal, malheureux c'est à dire que euh, euh, le pouvoir Maliki le pouvoir iranien et forcément le pouvoir syrien, c'est de ça qu'il s'agit Monsieur Jules, une dernière, dernière question. Vous vous en souvenez de la France appelée à, en fait, de euh, soutenir, à appuyer les groupes rebelles en territoire syrien, mais l'un de ces groupes rebelles euh, fait rage actuellement, euh, en même temps en territoire syrien également, en territoire euh, irakien. Là aussi, l'intéressant, c'est que la France appelle, en fait, de ses partenaires européens le monde à... Euh, fournir des armes nécessaires aux au Kurdistan irakiens aux Kurdes irakiens pour faire face à qui à ce groupe rebelle à ce groupe terroriste de euh, l'État islamique en Irak au Levant qui est active et qui, qui était et qui est toujours active en territoire syrien ben oui, oui c'est cette hypocrisie là j'ai même l'impression que quand vous avez entendu le président américain il dit ceci oui voilà, euh, nous n'allons pas aller au delà c'est simple, c'est un message subliminal Il est en train de dire à ces gens-là Écoutez Nous, il y a des petites frappes hein, On vous frappe tant que Vous menacez l'Irak En revanche, si vous allez ailleurs On ne va pas vous menacer C'est une façon de leur dire Écoutez, allez, allez en Syrie Allez combattre en Syrie Nous, la Syrie, ce n'est pas notre problème Vous pouvez aller combattre là-bas Vous pouvez aller égorger les gens là-bas comme vous voulez Vous faire tout ce que vous voulez ça ne nous regarde pas. Mais c'est très grave. C'est très, très grave. Et de voir euh, ces soi-disant démocraties -ce qui donnent des leçons à tout le monde agir comme ça, il n'y a que les républicains aux États-Unis qui ont dit « Mais M. Obama, c'est une blague. » Notamment John McCain qui a dit « Mais attendez, il faut frapper ces gens-là, pas seulement euh, euh, euh, en, en Irak, mais aussi en Syrie. » C'est-à-dire notamment aller frapper à Raqqa, par exemple, ces gens-là. Les états unis c'est toujours ce poker menteur, c'est toujours ce jeu dangereux, parce que qu'ils restent tranquilles, ces gens-là qui ont dit qu'ils allaient envahir, notamment l'Arabie Saoudite, ça va se faire. Et c'est là où ces gens comprendront que d'avoir financé le terrorisme de cette manière-là, en accusant les autres de le faire, ça retombera sur eux. Ça, c'est obligé. Je crois que euh, l'échec que ces gens-là ont en Syrie, et bien évidemment, l'échec qu'ils auront, parce que bon, leur malchance, c'est que les frontières syriennes et irakiennes sont au nord. Et or, ce nord-là, les Américains sécurisent le nord. Donc, ces gens vont faire tout, en passant par les frontières des, des, des montagnes, etc., pour aller combattre en Arabie saoudite. Et demain, ce sera le Qatar. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont mené ces guerres-là ne, ne pourront jamais se reposer. Et, et on verra dans le futur ce qui va se passer. Et il et, et, euh, euh, y a des observateurs qui disent aujourd'hui que, effectivement, euh, la politique américaine est tellement, euh, euh, passez-moi l'expression, est tellement idiote que finalement, c'est au cœur même des États-Unis où il y aura des protestations et où il y aura des attentats. Les choses sont tellement claires. Et les pays qui ont été attaqués, notamment la Syrie, finalement seront pacifiés demain. Mais les, les pays qui se croient à l'abri et qui ont financé ça, c'est-à-dire le Qatar et l'Arabie saoudite seront probablement attaqués dans les jours qui viennent ou les années qui viennent. Donc voilà, pour, pour cette politique américaine, c'est ça qu'on peut dire par rapport à, à sa pseudo-intervention en Irak.